Pour les sélections, donc pour la colonne H, nous cliquons sur le H et toute la co colonne est sélectionnée. Pour avoir les colonnes CDE, nous cliquons sur le C, nous restons appuyés avec le clic gauche et nous relâchons lorsque nous sommes sur le E. Pour avoir la colonne H en même temps, vu qu'elle ne se touche pas, nous appuyons sur la touche clavier CTRL puis nous cliquons sur le H. Nous voyons alors que tout est en rouge foncé. Pour sélectionner une cellule, tout simplement, nous cliquons dessus. Pour sélectionner le cadre de M4 à N9, nous cliquons tout en haut du cadre. Nous restons appuyés avec le clic gauche et nous relâchons quand nous sommes dans le coin opposé. Et pour sélectionner ce cadre avec la cellule, nous appuyons sur la touche Ctrl. Et nous cliquons sur la cellule. Nous voyons que tout est enfoncé.